Warahmatullahi warahmatullahi warahmatullahi bonjour élèves bienvenue sur votre chaîne de Communic TV. alors aujourd'hui on va voir un cours d'orthographe il s'agit de la lettre c page 24 page 24 de votre livre l'arbre ouvrez s'il vous plaît votre livre à la page 24 vous avez donc le cours d'orthographe, la lettre C. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, on va voir l'orthographe, la lettre C. La lettre C... C'est à quelle page C'est la page 24. Alors ouvrez, s'il vous plaît, à la page 24. Vous avez l'orthographe, la lettre C. Alors, regardons, s'il vous plaît, ici un tableau de différents sons. Il y a le son K, le son C, et un autre son. C'est le son C. Alors, il, y a deux, il y a différentes graphies euh, du son. Par exemple, le son K, on a deux graphies, soit C, soit CH. Pour euh, le son C, on a C et CCD. Pour un autre son, c'est le son CH. Alors, je lis les mots, puis euh, je les range dans le tableau ci-dessous, après l'avoir recopié. Voilà, on a K, on a C, on a notre son c'est Par exemple ici, pour le son K avec la lettre C, c'est carabine, cube, crêpe, coloriage et classe. Carabine, cube, crêpe, coloriage et classe. Pour euh, CH, le son K, on a l'exemple de chorale. Voilà, chorale, CH, chorale. Et pour euh, le son C, on a deux graphies, C et C comme exemple de cible, cymbrale, pièce et garçon remplaçant. Un autre son, c'est le son ch, comme l'exemple de chaise, chant et bouche. On a ici des questions. Alors, devant quelle lettre C se prononce-t-il la lettre C se prononce quand elle est placée devant les voyelles A, O, O, Comme l'exemple de carabine, coloriage, et peut-être cube. Ou quand elle est devant des consonnes, comme... T, ou L, ou R. Par exemple, classe, avec L. cri avec R. Ou secteur, avec T. Devant quelle lettre C se prononce-t-il C? La lettre C se prononce C. Se prononce C devant les voyelles E. Y, comme l'exemple de limace, ou racine, ou cymbale. Que faut-il ajouter à la lettre C pour entendre C devant les voyelles A, O, U. Pour entendre C devant les voyelles A, O, U, il faut ajouter la C, Ça s'écrit comme ça. Regardez bien, s'il vous plaît, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle c, c. Quel autre son de la lettre C peut-elle transcrire Elle peut transcrire le son C quand elle est placé devant la lettre H, qu'on chante. Alors, ici, c'est l'entraînement, je m'entraîne. Alors, écris le mot qui correspond à chaque dessin, tous les mots contiennent la lettre C. Alors, je vois ici des dessins. Par exemple, ici, c'est cartable, couteau, citron, balance. On a ici deux animaux. C'est pas un corbeau. Non, c'est une place un corbeau. Il ressemble bien à un corbeau. C'est un oiseau qu'on appelle tocon. Tocon. Tocon. Tocon, un tocon. Et ça, c'est ce qu'on appelle un crabe. Il se trouve dans les roches. Euh, dans les Sur les plages. Alors, euh, cartable, couteau, tocon, citron, crabe. Balance. Un cartable, un couteau, un tocan, un citron, un crabe et une balance. Dans chaque liste, trouve le mot qui ne convient pas, explique ton choix. Carré, côté, crevette, écume, pousse, On regarde en pousse, classeur, facteur, conseil. Alors tous les mots, ils ont le son Q, euh, sauf euh, le mot pouce ». Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'intrus. Ceci, centaine, racine, cinéma, signe, assez, coureur, pièce. Voilà, ici, le mot coureur. Les autres, ils ont un, le son C, est, et ce mot, et là a un autre son tout à fait différent. Recopier complètement le mot avec C ou C pour entendre le son C. Par exemple, alors je choisis ici Cécile, d'accord Devant O, A, O, U. Par exemple, un maçon. Euh, par exemple, le français. Par exemple, une balançoire. Aperçu. Agaçant. Un cri perçant. Voilà. Je dois mettre ici Cécile. Un non, une humasse, non, avec ce... Alors, une humasse, une maplace, place si, rage, une sucette, un cyprès près, est les... Euh, tu as lancé, c'est avec ceci. Et les autres avec ceci. Ma, un euh, maçon, le français, une balançoire, j'ai aperçu, il est agaçant, un cri personne. Alors je trouve un mot qui s'écrit avec C et qui répond à la définition proposée. Pièce de la maison où se, se prépare les repas. Cuisine. Personne qui coupe les cheveux. Coiffeur. Alors, elle est souvent servi de boule. Oh, pardon, elle est souvent servie en boule dans un cornet. Cornet, vous connaissez les cornets Oui, ce sont des glaces. Petit velours d'enfant à trois roues. Il y a bicycle, il y a tricycle. Tricycle. On le retrouve au salon, on peut s'y asseoir à plusieurs. un peu. Un canapé, alors pièce de la maison où se, euh, se prépare les repas. C'est la cuisine, personne qui coupe les cheveux, c'est le coiffeur. Il est souvent servi en boucle dans un cornet. Il est souvent, il est souvent servi en boucle dans un cornet. Des glaces, petit vélo d'enfant à trois roues. Tricycle. On le trouve au salon, on peut s'y asseoir à plusieurs. Canapé. À côté de chaque verbe, écrit un nom qui contient le sens. Par exemple, placer une place, annoncer une annonce, grimacer une grimace, rincer un rinçage, un rinçage avec ceci, Lacer, c'est C, euh, un, voilà, un voilà, un avec le téléphone. Un lacet avec tel, enfin, tracer un traçage, une trace, un trace, une trace ici Réciter une récitation. Alors, une annonce, une cabasse, un rinçage, un lacet, une trace, une récitation. Alors, tu as le temps, essaye de lire tout le texte de la carmasse de la dernière chance, page 20. Dans le dernier paragraphe de la ligne 44 jusqu'à 56, trouve deux mots dans lesquels la lettre c se prononce. K. Ça veut dire qu'on soit les trois voyelles a o u ou les trois consonnes t surtout l e, r. Deux mots dans lesquels la lettre c se prononce. K. Devant, par exemple, E, O, I, O, y Un mot dans lequel tu vois C devant A, O, o U. Ça prononce comme ça, le son C. Alors, c'est fini pour cette séance. C'était vraiment magnifique. On a bien compris la leçon d'orthographe, la lettre C. Auparavant, on a déjà expliqué la lettre G. Alors, rendez-vous donc pour la prochaine. Au revoir. à très bientôt.